geocaching katie welcome to this channel uh let's go on a geocaching adventure bye <laughs> Et salut les abonnés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve comme vous voyez je suis en rouge en rouge avec mon t-shirt GEO Woodstock, ma plaquette de TB événement et je suis regardé devant le GEO Woodstock euh, donc c'est le panneau sur lequel on va pouvoir écrire notre nom pour dire on était bien là euh, le parking se remplit euh, vous verrez je vous mettrai quelques extraits etc de, de la traversée du parking c'est assez immense euh, vous verrez que certaines voitures comme la mienne etc ont un drapeau rouge, c'est le drapeau VIP, en fait c'est ceux qui ont acheté un pack euh, qui permet de se garer beaucoup plus près, qui permet le, la, la nourriture est comprise, bref c'est beaucoup plus simple et euh, là je vais aller vite fait signer mon panneau, retrouver la team Craig, euh, Eat, Sleep, cash and Repeat et bien sûr notre ami Zuzuka qui fera partie de la vidéo aujourd'hui avec nous quatre il euh, y a énormément de vlogueurs encore une fois puisque bah, vous verrez dans les vidéos je sais pas dans quel sens je vais les sortir mais vous verrez dans les vidéos euh, on est pas mal à avoir créé du contenu ensemble on s'est retrouvé tous ensemble pour un meeting de géovlogueurs et c'était vraiment super super mais ça vous le verrez dans la vidéo c'était vraiment euh, un parc d'attractions pour les, les vlogueurs euh, je vous propose d'aller signer tout de suite et puis on, on continue on devient totalement fou <rire> Euh, ben voilà, le log, enfin euh, le log est signé, c'est juste génial. Euh, je vais poser 2-3 affaires à la voiture et puis ben, on va attendre toute l'équipe. Et c'est parti pour la folie. Les amis, j'ai retrouvé notre ami Suzuka que vous connaissez tous, qui est un sacré fan club d'ailleurs hein, sur la chaîne. Et on vient juste de signer, donc je vous mettrai la vidéo, on vient juste de signer sur le logbook, donc sur la voiture qui est derrière. C'est un second logbook qui la entre guillemets celui qui est euh, officiel c'est celui ci et tout le monde va signer par contre sur les lettres euh, d'ailleurs tu as signé, j'ai signé c'est des, des lettres qui sont conservées d'année en année en fait ils les conservent, ils les empilent, ils les conservent donc dans tous les jeux de soc on vous laissez votre trace, elles vous suivent, ben bah, voilà premier intervenant du jour, vous le connaissez tous, c'est Tim. Donc comme vous voyez il y a énormément énormément énormément de monde, énormément de magasins, énormément de choses. C'est assez incroyable, il y en a vraiment vraiment vraiment partout. donc la box mensuelle américaine, donc la credit cash. Voilà, voilà ce qu'ils ont. Alors je vous en avais parlé dans une des vidéos pour les puff Tags. Euh, voilà la fameuse boîte pour ranger tous vos puff Tags. donc vous mettez tous vos PAFTAG tout autour et à l'intérieur vous avez donc de la place pour mettre des Coin, etc, etc, c'est vraiment des boîtes magnifiques, vous voyez, ça donne ça. Donc comme je vous le disais, il y a énormément, énormément de shops, des choses comme ça, le show est grand, qu qu'est-ce qu que tu vas craquer toi C'est fort probable, on va tous je pense craquer un petit peu, il y a énormément de choses, il y en a partout, que ce soit des, des coins, des géocoins, des boîtes, des couronnes pour avoir les, la, une couronne énorme, je ne sais pas si vous la voyez ici, euh, là ici il y a une énorme couronne et vous pouvez l'acheter elle est traçable etc derrière moi il y a tous les vêtements il y a tout ce qui faut. il y a Joshua Joshua le Joe vlogger qui est par ici voilà <rire> il vous a fait un petit message personnel que je vous mettrai à la fin de la vidéo donc là tout le monde est en train d'arriver pour faire la, la petite je dirais petite photo de groupe <rire> petite photo de groupe Zuzuka va participer également bien sûr et euh, on se réunit tous pour faire une toute petite photo de groupe on est euh, juste 5000 et bien sûr la photo est prise par les deux petits drones on en verra un ici et un ici ce qui était intéressant c'est que si vous aviez un drone vous pouvez aller demander à avoir l'autorisation de faire votre photo directement donc vous voyez il y a quand même de quoi faire ouais, ouais. même des animaux un peu incroyables des petits hérissons qui voyagent donc avec euh, sa propriétaire une geocacheuse donc comme vous voyez il y a des lapcaches qui sont dispersés un peu partout dans l'événement donc celle-ci par exemple il faut tirer pour comprendre euh, où trouver le mot secret et chaque lapcache a son secret Another. Comme vous voyez derrière moi, en fait, il y a un tirage au sort qui est en cours. Donc en fait, on nous remet tout simplement un petit ticket et à chaque fois, quelqu'un donne le numéro. Ici, on a Podcacher qui donne le numéro avec son fils. On a Gary qui a posé les numéros un peu plus bas. Et à chaque fois, vous obtenez euh, tout simplement un cadeau. Donc, c'est des logbooks, des show coins et une interview avec Podcacher, etc. pas passé loin, celui-là. Il <rire> pas passé loin. Alors, je viens de croiser les gens que j'avais croisés dans l'avion. Euh, donc les gens derrière moi, le groupe derrière moi, en fait, c'est des allemands, des anglais, des écossais, etc. Et euh, ils m'ont donné, euh, genre, euh, des TB, des... Voilà. voilà, voilà ce que c'est le, le G. Woodstock. Go it's like geocaching, you play till you win. And it's free. And a decal. So we got to The next drawing is $12.30. You want to win. And on back. <laughs> And you win a decal, sir. So down here, there's going to be a bucket with geocaching related stick. <laughs> Vous devez être là à 12h30 12h30, vous obtenez une chance de gagner l'un de l'ammo can que nous avons On va mettre ce ticket Il doit être présent pour gagner Donc, je ne peux pas tout vous montrer Mais c'est vraiment incroyable Il y a énormément de choses énormément de choses à voir etc Il y a une chose très très très, très importante à voir, vraiment et c'est la dernière fois qu'on pourra la voir en extérieur Ici, derrière moi Ici, voilà, Suzuka est en train de la prendre en photo, la boîte originale, la, la fameuse boîte d'haricots euh, du jeu Geocaching. Donc c'est la dernière fois qu'elle sort, c'est la dernière fois qu'elle sera exposée, après elle restera au HQ, mais, euh, mais voilà, donc on va aller voir ça de plus près. Donc comme vous voyez, tout le monde vient faire la queue pour signer pour la dernière fois le logbook qui est derrière, en fait le vrai logbook associé à cette, euh, cette boîte de d'haricots. What is your impression of this event? Oh, it's massive, it's huge, it's beautiful. There's, there's so many things to do, there's so many things to see, it's incredible. I hope I can actually get it all in in one day, but we'll soon see. <laughs> When I was 17, et bien sûr il faut se rassasier un petit peu, qu'est-ce que tu en penses Zouzuka de tout ça Et Il y a quand même des haricots verts, je vois qu'il y a des haricots verts, c'est très rare, c'est végétal, c'est très très rare en fait il y a des haricots verts. Le petit dessert. Voilà les amis, donc on vient de finir de manger avec euh, la Mizuzuka, Housey, euh, Heat, Slip Cash, and Repeat Et maintenant on va aller, enfin, euh, on va un peu se séparer entre guillemets Chacun va aller un peu de son côté, on a des lap tout le monde à faire on va se retrouver pour finir les lap caches. Il y a un tirage au sort encore, je crois que j'en suis à mon quatrième tirage au sort euh, pour l'instant j'ai rien gagné. Hein. <rire> mais on échange tellement de pap tags etc que c'est incroyable je sais pas comment je vais faire pour passer euh, l'aéroport avec tout ce poids de métal etc mais bon on va essayer de, de gruger un petit peu et euh, là il est l'heure maintenant d'aller euh, échanger les TB donc vous avez été très très très très très très très nombreux à m'envoyer des TB vous voyez le monde qui est derrière moi c'est incroyable vous avez été très très très nombreux à m'envoyer des TB et du coup bah, je vais accomplir la plupart des missions une seule minute <rire> donc en gros je vais changer les tb chaque tb sera mis dans une caisse et qui sera récupéré en fonction de la mission parce que chaque tb est en, en... emballé voilà emballé dans une, une pochette zip euh, sur laquelle on écrit la mission que ce soit d'aller par exemple aux usa d'aller à euh faire tous les états, d'aller en Australie etc tous ceux qui partent en Australie sont partis avec Craig de See My Shell donc ce qui est plutôt cool euh, je fais un petit coucou à une jeune fille qui se reconnaîtra dont le papa est Gandalf voilà je remets le petit mot qui avait pour but de voyager dans tous les états des états unis et je me suis dit que de le donner à Joshua le jeu caché Blogger, pourrait être une bonne idée et Joshua m'a dit je vais le garder un long moment donc euh, la mission est accomplie il va voyager avec lui ce qui est plutôt classe je trouve, donc voilà Donc comment ça se passe les échanges vous y allez, vous donnez vos TB et vous recevez un ticket par TB que vous posez si vous avez 10 TB, vous recevez 10 tickets donc vous pouvez retirer après par la suite 10 autres TB, donc il doit y avoir une caisse, et je l'espère avec pas mal de tickets qui repartent pour la France vous voyez derrière moi toutes les caisses je vais vous faire des petits plans un petit peu plus larges, etc et voilà il n'y a plus qu'à, on va on va espérer que je trouve des TB français, <rire> Alors comment ça se passe Vous avez une partie ici avec euh, des TB un peu spéciaux Ici vous avez des gros TB sur lesquels vous pouvez découvrir uniquement Vous ne pouvez pas les prendre mais vous pouvez les découvrir donc c'est des gros TB etc Vous avez après toute la partie où vous tournez tout autour comme ça Vous, vous arrivez ici, vous posez euh, vos TB, vous tournez tout autour comme ça Et vous posez en fonction, euh, en gros vous donnez 9 TB à ces personnes, vous donnez 9 tickets Et vous récupérez après par la suite 9 TB tout au long Merci, <rire> salut voilà, voilà, c'est très simple, mais c'est super bien organisé. J'ai changé donc 24 TB. Les voici, ça, ça repart tout ça en Europe, sauf 4 que je vais offrir à Si Michel s'il n'avait pas de TB à échanger, il euh, n'y en avait pas beaucoup en Australie, donc du coup je vais me permets de lui en offrir 4 pour les aider à accomplir leur mission. Suzuka derrière, je crois qu'on a fait plus d'une, presque 30 TB, okay. voilà, bravo, bravo à lui qui va aider à accomplir presque 30 missions. Alors pour l'histoire, cette pièce que vous voyez juste devant moi, euh, normalement, fait 10 pieds de long derrière. Ils l'ont juste raccourci un peu euh, pour pouvoir l'emmener à cet événement-là. Toutes les pièces que vous voyez ici sont des copies à, à 1 cinquantième de la taille originale et qui sont que des lieux euh, officiels de Cincinnati, des lieux incontournables, historiques. c'est la fin de l'event, enfin c'est la fin il y a un event ce soir où tout le monde va se réunir pour échanger etc etc des TB en fait en dehors de, bah, de mettre dans la boîte etc, vraiment un échange classique euh, vous voyez derrière moi il pleut il pleut très très très fort, il y a beaucoup d'orages il y a des grands éclairs etc, ça part un peu en cahuète c'est ce qui était prévu il y a un très, très gros, une très très grosse tempête qui remonte actuellement euh, depuis le sud des états unis et euh, bah, Cincinnati ne fait pas exception à la règle, on prend cher un petit peu, là ça tombe vraiment fort donc ça a un peu cassé un peu l'ambiance, 5000 personnes est répandue sur toute la superficie qui se regroupe sous les tentes, ça fait un peu beaucoup. Mais la plupart des gens, comme vous allez le voir derrière moi, sont partis pour aller prendre une douche, pour aller se changer, pour revenir beaucoup plus léger. Parce que ce soir c'est juste une bonne ambiance, de la bière à manger, à boire, des échanges de TB, du partage. Et, et puis voilà. En tout cas j'espère que j'ai pu partager assez euh, avec vous sur ce... ce montrer de l'ambiance qu'il y avait dans le Giga, etc. <rire> Excusez-moi, je laisse passer les gens quand même euh, Je vous montrer assez, euh, assez de choses assez de ch Comment ça se passe ici comment Vraiment, je voulais vous montrer un maximum de choses Tout en prenant le temps pour moi d'en profiter Vous comprenez que c'est le premier giga américain Et je voulais vraiment en prendre plein les yeux Il euh, y avait tous les autres blogueurs que vous allez voir certainement derrière moi Il y a Joshua, Craig, etc On a voulu vraiment profiter tous ensemble Et, et voilà euh, Les trois quarts des vlogueurs ont fait des tout petits vlogs, vous verrez mais euh, on peut pas, entre guillemets, faire le vlog et profiter Donc euh, on a réussi à faire les deux Et voilà, c'est vraiment super chouette Plein de rencontres, etc C'est vraiment quelque chose qu'il fallait vivre Voilà, léger abonnés, je vous dis à très vite euh, A bah, très vite pour de nouvelles aventures à très vite Pour de nouvelles choses J'ai amitié les amis, ciao Hello all you French geocachers out there. I'm sorry. I'm not speaking French, but this guy right here. He'll translate it for me Maybe yeah, <laughs> guys, uh Guys, um, I don't know what else to say It's awesome meeting this guy. Make sure you watch this guy's videos. He's doing great stuff on YouTube Peace out Ciao This <laughs> place was <laughs> by literally Guys, I hope you enjoyed this adventure. so much going on. It's so to be fun. So first time watching my videos, subscribe right there. want to say enjoy the world. One, it. Ha, ha, ha.